Ne soyez pas ici pour la période de questions. Il est temps d'avoir la déclaration des députés le député de Nipissing. -E bon après-midi, Monsieur le Président. La ville de North Bay est préoccupée par un problème qui n'a fait qu'empirer depuis les 14 dernières années. La population du nord de l'Ontario continue à connaître un déclin. Le conseil municipal de North Bay a adopté une résolu résolution récemment demandant une action provinciale afin de mettre fin à cette tendance. Et je cite... La migration nette de jeunes personnes et de main dœuvre compétente va avoir des répercussions sur la viabilité économique et les conditions sociales générales du Nord. Fin de la citation. On note également, et je cite, « Le Nord de l'Ontario a des infrastructures excédentaires et représente une alternative abordable pour les résidents, les entreprises et le gouvernement. » C'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement, et je cite, « d'entreprendre des actions appropriées à travers des exemptions d'impôts et des diminutions d'impôts et des initiatives de déménagement, ainsi que de créer des incitatives pour les institutions, les entreprises et les ministères du gouvernement afin de travailler dans le nord de l'Ontario. Comme notre chef Patrick Brown l'a dit, le nord compte. Il est temps d'avoir un gouvernement qui le reconnaisse. Merci. La députée de Canara, Rainy river Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler d'un enjeu très important sur les soins des aînés et les logements. Les aînés ont consacré toute la vie, leur vie à construire ce pays. Les communautés robustes que l'on adore sont le résultat d'un effort grâce aux aînés. Les aînés de cette province méritent de prendre leur retraite dans la dignité et avoir l'accès à un logement et des services de soins, mais ce qui ne se fait pas dans toute cette province. Le manque de soins en résidence est un facteur clé qui fait en sorte que les aînés quittent leur résidence. Lorsque les aînés dans le nord doivent déménager dans des établissements de soins de longue durée, soit l'option n'existe pas ou soit les listes d'attente durent des années. Des unités accessibles ne sont pas disponibles ne sont pas disponibles pour leur revenu. Nous avons l'occasion de faire face à la négligence envers les aînés. Nous devons agir maintenant. Le gouvernement peut créer une stratégie intégrée, exhaustive, spécifique dans les communautés dans toute la province. Ainsi, nous pouvons leur offrir les soins, le, les soins, le soutien et le logement. Ainsi, les aînés peuvent vivre dans la dignité. Les cométants ont, ont parlé de leur expérience comme étant... Euh, Oublier en attendant la mort. C'est quoi cette dignité-là? Nous devons agir maintenant. La députée de Brampton, Springdale. Monsieur le Président, le 24 septembre, des centaines de résidents de Brampton et leurs familles sont, ont, sont ont fait partie d'un événement lorsqu'ils ont participé à la marche sur le Rhin. Chaque année, les participants marchent cet événement a lieu dans toutes les collectivités. Les fonds sont destinés au soutien pour soutenir les patients du Rhin ainsi que leurs familles. Ils ont leur marche dans ma circonscription de Brampton. J'aimerais féliciter Pauline Young, Carmen DiCiprito, Sonia Ebrissot et Amram Prithundawa. Le chapitre de Brampton a offert des bénévoles et je suis très fière de cela. La marche du Rhin est une bonne façon pour les collègues, les amis la famille de se réunir afin de soutenir un Canadien sur dix qui vit avec une maladie rénale. Ce sont des événements divertissants où les participants peuvent faire preuve de leur dévouement envers toutes les personnes touchées par cette maladie. Chaque année, il y a 15 000 professionnels de la santé des patients afin de sensibiliser la population aux problème. Ils ont pu faire une collecte de plus d'un million de dollars. Félicitations bénévoles aux participants à la Fondation du Rhin de l'Ontario ainsi que Brampton d'avoir organisé ce bel événement à Brampton. Comme les organisateurs aiment le dire, chaque kilomètre compte dans la lutte contre cette maladie. La députée de Yorkton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui afin de reconnaître l'ouverture de la zone de conservation Beaver Hill, juste à l'extérieur de ma circonscription. Il s'est situé, situé dans la région de Lake Simcoe et dans son mandat également. J'aimerais féliciter l'équipe de la région de Lake, Lake Simcoe. Ils ont tenu leurs promesses lorsqu'il est question de l'environnement. Cette nouvelle région est de 500 hectares et comprend beaucoup de terres humides. J'encourage toute personne qui a envie de respirer de l'air frais, mais de voir les sites et écouter les sons de cette belle région de terres humides en venant à pied en ski. Lorsque j'ai participé à l'ouverture, j'ai eu l'occasion de ramer sur l'eau. Blackwater à Woodville, cette piste peut être est accessible à beaucoup d'endroits, bien que c'est une petite région de la piste de Trans Canada. Elle va de Toronto à Markham et au-delà du reste du Canada. Merci d'autres déclarations des députés. Le député de Stony Creek. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler de la sécurité de la vieillesse et des régimes de retraite. C'est toujours pertinent, mais surtout de nos jours, à cause de la nouvelle comme quoi Sears va faire face à l'insolvabilité des régimes de retraite. Les membres de la Fédération canadienne des retraités nous regardent les tribunes. Ils nous surveille de près. Il est temps que les libéraux fassent quelque chose. J'aimerais par parler du fonds de garantie des fonds de retraite. C'est un fonds de relève, d'allègement, si un régime de retraite est insolvable. Mais ce fonds ne peut seulement couvrir jusqu'à 1 000 par mois. Même avec la réforme promise des libéraux, ce fonds n'aura pas $2,400 par mois recommandé par la Commission des experts sur les régimes de retraite présidée par Harry Harters en 2008 et approuvé par le gouvernement libéral. Il est grand temps d'améliorer ce fonds. Il faut s'assurer que ce fonds puisse s'occuper des écarts et ils ont créé une feuille de route. Le plan proposé par le gouvernement va... Sauver aux employeurs, 1,4 milliard de dollars par année. Si seulement 5 de ces épargnes étaient redirigées au fond, tous les manques des régimes de retraite seraient couverts. Le gouvernement peut exercer des, pr des pressions auprès d'Ottawa. Ainsi, les retraités peuvent recevoir le régime de retraite après l'insolvabilité. Chaque fois que j'entends le gouvernement Wynne parler d'aider les retraités, je lève les yeux au ciel. Les libéraux ont les outils, mais ils doivent seulement agir. Merci. D'autres déclarations? Le député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma fille Kirsten et moi, samedi dernier, nous nous sommes promenés sur, dans la course de Erin Butterfly. Erin Grace aurait eu, aurait eu son anniversaire le 13 octobre. Une femme sur trois perd une grossesse sans aide. C'est 30 000 femmes par année. Lorsque ma fille et son mari, Danny, ont perdu Grace, ils sont partis chez eux sans conseil à propos. Aide. Nous avons investi dans le réseau de grossesse et de perte d'enfants. Je sais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche de la part du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé, des hôpitaux et des voisins afin d'aider les familles qui subissent la perte d'un bébé. J'aimerais Exprimer ma reconnaissance envers les, ceux eux, qui ont organisé cette course, Erin Butterfly, à propos de sensibiliser les gens à propos de la perte de grossesse. J'aimerais également re reconnaître les familles qui vivent cette situation tragique. J'aimerais reconnaître également ma collègue dont le projet de loi a fait avancer les recherches de et les programmes pour appuyer les femmes pendant ces pertes. Et nous reconnaissons également le 15 octobre comme étant un jour de souvenir. À Grace, on vous aime et on se souvient de vous. Merci. D'autres, le député de perth -Wellen. Merci, Monsieur le Président. La question de sécurité dans les incendies, mes chers, nous avons la responsabilité de nous éduquer pour les urgences d'incendie. Voici un bon exemple. Il y a un jeune concitoyen, Hannah Sims. Plutôt cette année, Hannah et ses frères et sœurs étaient à la maison lorsqu'il y a eu un incendie soudainement. Elle avait seulement 11 ans et elle a pu rester calme. Elle s'est servie de son, ses connaissances pour aider ses deux plus jeunes frères et sœurs. Cette petite fille mérite notre admiration et notre respect. Hannah, qui a obtenu le prix, le prix du chef de l'incendie, destiné à reconnaître des personnes et des organisations qui font des choses extraordinaires lorsqu'il est question de sauver la vie des gens. Un autre héros avait cinq ans, Ben Wickens de Arthur. Il était avec sa famille à son chalet lorsque, pendant la nuit, il y a eu un feu soudainement à cause d'une fuite de gaz. Ben est le seul qui a entendu les alarmes de feu. Il a réveillé sa famille pour que sa famille puisse euh, se sauver. Ben a obtenu un prix de des services d'incendie de Wellington North. Tout le monde est d'accord. Comme quoi, Hannah et Ben sont des, des modèles. Félicitations. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Eglinton-Lawrence. Monsieur le Président, il y a environ un an, un retraité Morris Adams, de 91 ans, est venu me voir à mon bureau. Il m'a raconté qu'il ne lui restait plus d'argent. Il a travaillé comme comptable à griller toute sa vie. Il avait des épargnes, mais à 91 ans, il ne lui restait plus d'argent. Et en même temps, il ne pouvait plus s'occuper de sa femme qu'il avait pendant 67 ans, car elle souffrait de démence. Tout ce qui lui restait... C'était des politiques d'assurance qui valent 300 000 En Ontario, vous ne pouvez pas obtenir de valeur de vos politiques d'assurance. 84 de toutes les politiques d'assurance n'ont plus de pouvoir de liquidité. Il est temps de changer cette loi vieille de 80 ans qui existent en Ontario et qui empêche les aînés d'obtenir leur argent. En 2001, le gouvernement conservateur a proposé un changement qui le permettrait. Pourtant, cette loi n'a jamais été promulguée. Il est temps de promulguer cette loi et de permettre aux aînés de vivre en dignité dans leurs dernières années. Merci, M. le Président. D'autres déclarations. Le député De Cinco-Grey, j'aimerais remercier toute personne qui a participé pour mettre fin à ces turbines éoliennes de 500 pieds à être construites près de Simcoe Gray, à Collingwood Clear, Clearview, les Amis de Clearview Inc., Kevin et Gill Elwood, Chris et Joe, Michael et Jane Front, dont Doug et Jane, Chuck et Lee, Michael Dickinson et de nombreuses autres personnes méritent leur... mes félicitations car ils ont fait obstacle au projet des turbines éoliennes. L'idée de construire des éoliennes près de l'aérodrome était absurde dès le départ. Le, la décision du tribunal fut un gain pour les autorités, les décideurs, la communauté. C'est un de, des projets de la loi verte que les communautés ont pu arrêter il est temps de rétablir nos projets. Les communautés rurales n'ont pas besoin de bureaucrates dans le centre-ville de Toronto euh, qui prennent des décisions à propos de leur avenir. On ne veut pas accepter des turbines éoliennes. C'est vraiment une question de mauvaise gestion du, syst du système d'électricité. En bout du compte, le tribunal a pris la bonne décision. Comme député de Simcoe Gray, je me suis opposé pendant sept ans à ce projet. Et à chaque occasion, j'ai empressé le gouvernement de respecter notre communauté locale. J'espère que cela ne se reproduira plus. J'espère que nous allons connaître le succès l'année prochaine et que nous mettons fin à cette tragédie. Merci à tous les députés de leurs commentaires. Il est temps maintenant.